Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, désolé pour ce petit retard technique qui, en plus, ne s'est pas résolu au final. On a essayé deux navigateurs chacun de son côté, euh, euh, trois, trois ou quatre plateformes différentes, mais on n'a pas réussi à se connecter. Donc, euh, je serai du coup tout seul ce soir, euh, malgré ce que j'avais annoncé. Euh, normalement, Nicolas sera avec moi dans le. Enfin, sera avec nous dans le chat euh, et par la pensée, mais euh, pas en visio du coup. Donc, euh, désolé. Euh... Euh, voilà. Petite pensée pour Saint-Brieuc qui a des problèmes d'internet visiblement. Euh, ou ça peut venir de mon côté d'ailleurs, hein, je ne sais pas. On verra. Euh... Du coup, l'idée quand même de ce soir, c'est de vous parler de, des collections du musée des beaux-arts de Beaux Saint-Rieu. Un apport avait été fait avec OpenRefine euh, il y a longtemps déjà. On va pouvoir regarder d'ailleurs dans l'historique éventuellement euh, retrouver ça. Euh, et du coup, de faire des requêtes euh, pour voir un peu ces collections, ce qu'elles contiennent. Euh, je crois que j'avais déjà fait une session Twitch un mardi soir sur ce sujet, mais on va pouvoir peut-être aller plus loin ce soir. Et euh, l'idée et la demande de Nicolas, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il ne soit pas présent, c'était aussi d'aller plus loin que juste faire des requêtes dans son coin. C'est joli, c'est un effet waouh, mais ça va pas beaucoup plus loin. L'idée, ce serait d'intégrer ce genre de choses dans, dans Wikipédia, euh, en particulier par exemple dans l'article du musée. Ou de, de ce genre de choses. Euh, voilà. Du coup, euh, il ne sert à rien que je passe en écran avec invité puisque l'invité ne sera pas à l'écran. On va passer sur mon écran classique. Et du coup, euh, déjà pour ceux qui connaîtraient pas, hop, là, on va remonter tout au début, le fameux musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc. Donc, vous voyez ici une magnifique photo. Euh, L'infobox, qui d'ailleurs utilise un peu Wikidata, par exemple, Là, vous voyez que l'ouverture, je vous rappelle que dans une infobox, si vous avez une petite un, un petit crayon bleu sur la, la Wikipédia en français, ça veut dire que l'info vient de, de Wikidata, ce qui est déjà un premier exemple de réutilisation. Euh, les visiteurs, ça ne vient pas de Wikidata, mais ça pourrait, je pense. Euh, voilà puis après du coup tout euh, l'article euh, qui a été pas mal travaillé par le musée lui-même d'ailleurs avec une introduction historique une euh, très belle frise chronologique euh, qui est faite avec euh, le code timeline pour ceux qui le connaissent euh, qui ressemble à ça qui est un code euh, très ancien je me souviens que ça fait plus de 15 ans il était déjà là sur Wikipédia si je me souviens euh, avec un, un code euh, complètement horrible Peut-être que c'est le genre de choses qu'on peut essayer de revoir et de refaire euh, à partir de, de Wikidata. J'y crois pas forcément beaucoup, mais pourquoi pas. Euh, mais voilà, c'est aussi l'exemple qu'une visualisation vaut mille mots puisque voilà, on a différentes périodes de, de l'histoire du musée et on voit bien avec chaque couleur chaque chaque période. Et notamment ça, du coup, c'est l'emplacement où se trouve la, le musée de Saint-Brieuc. Qui était au départ dans la chapelle collège, ensuite avec la bibliothèque, à l'hôtel de ville, Belle, belle Size, non, il y a un mot qui manque là, je ne sais plus, mais en tout cas, actuellement, il est dans l'ancienne gendarmerie qui est celle qu'on voyait ici, c'était une, une caserne de gendarmerie ancienne, voilà, depuis 1983, 1983, c'est ça. Euh, voilà aussi les différents euh, moments forts de, de tout, ce, tout ce musée qui est résumé en une image. Et c'est vrai que euh, c'est intéressant de, de faire ce genre de choses. Euh, historique, bon bah voilà, la même chose qu'on a ici sous la forme d'une seule image, on l'a sous forme de texte sur plusieurs euh, lignes encore et encore. Euh, un musée pour apprendre, etc. Voilà, ça continue devra arriver à l'époque moderne bientôt 1960 voilà 1960 Alors, René Creston 81 à plein voilà le nouveau musée 81 Pascal au maçon et surtout 21e siècle vous voyez d'ailleurs un éditaton wikipédia en direct dans le à l'étage au musée qui date de 2017 déjà c'était d'ailleurs à cette occasion, en 2017, qu'on avait commencé à faire les premiers euh, les premières réflexions autour des collections du musée de Wikidata. Donc voilà les collections, donc un musée de un musée assez euh, classique. Hein, on trouve des, des peintures, euh, voilà des exemples de peintures, euh, voilà une une estampe, ou enfin un imprimé, dessin en tout cas, et euh, est-ce que j'entends Nicolas Non. Un, deux. Hum, non. Non. J'ai cru. J'ai entendu un bruit, mais.. Mais c'est tout. Bon. Euh, désolé. Hum... On revient ici, du coup. Euh, Qu'est-ce que je disais Voilà, l'exemple des collections, euh, qui est des expositions temporaires. Et donc, bah voilà, c'est tellement intéressant que c'est mentionné sur l'article. Euh, la liste des expositions depuis 43, donc, est publiée en open data et sur Wikidata. Donc, euh, si on va sur les notes 49 et 50, vous voyez 49, on va aller sur le site de data Armor. Le site Open Data des codes d'Armor, où on a un fichier Open Data assez classique en plein texte, avec le titre de l'exposition, les dates, la direction et puis des remarques éventuelles, avec les différents euh, responsables d'exposition qui sont souvent des, des. Elisabeth Renaud et Pascal Masson étaient en tout cas directrices actuelles et anciens directeurs du musée. René Freston a été directeur, peut-être, je ne sais plus. Peu importe. Et euh, dans l'article qui dire d'ailleurs, il y a la requête Wikidata de toutes les expositions. Euh, voilà. Qui, elle, là, par contre, du coup, sont des expositions qui ont un élément dans Wikidata, donc qui est euh, sémantisé, qu'on appelle. Donc, voilà, par exemple, là, on a le description en français, mais vous pouvez voir la description dans d'autres langues de l'exposition temporaire. On peut voir ben voilà tous les liens, date de début, date de fin. Et puis du coup, à chaque fois, la référence date mort qui est le fichier que je montrais juste avant. Avec d'ailleurs une URL qui pourrait peut-être être plus courte, peu importe. Et donc ça, si on regarde l'historique, pour voir tout ce que je disais tout à l'heure, j'avais fait en mai 2021. Et ça, du coup, c'est toutes les... Je vais vous partager la requête aussi pour ceux qui s'intéressent. Non, pas visuellement. Le Sparkle. Hop là. Et je vois d'ailleurs que le chat s'est activé. Euh, du coup, désolé, euh, donc euh, tous nos qui musée qui nous a rejoint dans le chat est effectivement euh, Nicolas du musée de Saint-Brieuc qui a quelques problèmes de connexion euh, qui nous dit que la page a été retravaillée essentiellement par les amis du musée, effectivement, qui a encore euh, des améliorations à faire, mais qui est déjà euh, plus que très honorable, je trouve. Euh... Euh, il aurait aimé faire une présentation que c'est un dossier d'exposition. Oui, bah du coup, sans avoir au micro, ça va être plus difficile. Et moi, je me sens pas forcément de le faire. ce euh, serait bien de proposer une galerie d'œuvres à partir une d'une requête Wikidata. C'est exactement ce que j'aimerais faire. Les collections de peintures. Hum, ce sont les conservateurs. Mais... Ok, tu es la Ok. Des P921 sur chaque expo sont prévus. Euh, oui, mais alors, euh, typiquement, ça c'est quelque chose qui n'était pas évidemment. Je vais pas retrouver le lien, je vais le rouvrir. Euh, donc P921 pour ceux qui, comme moi, avaient un doute. Quand on tape ici P921, on voit que ça doit être le sujet ou thème de l'exposition. Et donc là, Paul Pierre de mémoire. Ben, c'est pas facile de savoir qu'est-ce que Paul. Si vous tapez Paul ici, vous aurez rien du tout hein, globalement. Euh, voilà, ça peut être autant le prénom féminin, la sainte, etc. Mais bon, Mémoire de Pierre et le sujet Saint-Brieuc me fait dire que ça doit être euh, les communes de Côte d'Armor pour un musée des Côtes d'Armor. Et c'est quelque chose que du coup il faut faire à la main. Euh... On peut difficilement faire autrement pour le sujet. On pourrait essayer de faire euh, à partir du titre une, reconna... une pré reconnaissance ou pré-reconnaissance sur OpenRefine. Euh, mais comme on le voit, certains titres ne sont pas forcément très. En plus, art rock, art numérique, euh, j'ai aucune idée de comment trouver hein, l'élément Wikidata. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les arts rock, le rock en fait, en général, et puis les arts numériques? Euh... Là où c'est qu'il est, qu est donc à la limite, et c'est ça l'avantage de par contre, une fois que c'est dans Wikidata, c'est que là je peux faire un item qui est donc une exposition et demander du coup le sujet P921 s'il existe sujet et du coup s'il existe l'affiche euh, et donc on va voir qu'effectivement les sujets je pense ont été jamais voire quasiment jamais remplis bah terre va a été rempli terre 9 terre nova qui a été rempli d'ailleurs avec les deux et c'est ce que ça a été rempli à la main d'ailleurs on... Ça a été rempli à la main par Pi. Ah, bah, c'est un des premiers éléments qui avait été fait avant l'empare automatique, en fait. Cela devait être une exposition. Euh... L'exposition 2013-2014. Non, c'est pas l'exposition pendant qu'on y était, c'était avant. Ah, mais c'est une exposition qui avait été, qui a, qui a été dans plusieurs musées, c'est pour ça. Voilà, bon, on me dit dans le chat que Arrock. Rock. Alors, du coup, Art Rock. Évidemment, je vais pas le trouver. On va trier par l'alphabétique. Un rock art un numérique, un, un un numérique. Alors je le vois qu'il est plusieurs fois en plus. Pourquoi hum, C'est l'occasion de voir qu'il existe avec un tiret un tiré mais sans espace et une virgule. Est-ce que ça vient d'ici dates sont pas toutes cohérentes avec un festival annuel euh, puis voilà donc, en tout cas typiquement ça montre que c'est difficile d'ajouter le sujet automatiquement euh, si on cherche ici à rock art rock genre musical Progressif à ah, Rock, est-ce que ce serait celui-là? Page de Wikipédia, peut-être qu'on trouvera ah, si! Festival, il y a pas beaucoup d'informations. Et il existe en breton et en français, c'est un bon indice que ça doit être celui-là quand même. <coughs> festival annuel et pluridisciplinaire. Voilà. donc effectivement, c'est celui-là. On va l'ajouter comme sujet quand même du coup hop là c'est un sujet de l'exposition euh, on va le mettre parce que même si c'est des erreurs je pense que je pense que c'est correct déjà et puis même si c'était pas correct vaut mieux le mettre toujours s'il ya une fusion ou autre chose après parce que la 2006 2006 et là, 2007, 2007, ça c'est bon. 2012, ah non, en fait c'est bon. Ce qui est étrange, c'est que la typographie varie, alors que elle devrait être cohérente entre guillemets. Et Louzona nous demande si c'est un item par exposition. Oui, oui, c'est bien un item par exposition. C'est pour ça que la, les dates étant différentes, c'est bien des expositions différentes. Arroc. rock, y yeah. est la mode. Ça a d'être ça aussi. Et là, on est sur l'année du coup 2015. 61 au sujet. Voilà. Bon, euh, ça, ça a déjà été ajouté du coup. Pouf, pouf. Euh, Là, j'en profitais pour dire un festival euh, annuel à Saint-Brieuc, peut-être. Est-ce qu'on a autre chose à dire Non, qu'est-ce que disait l'article en introduction Sans forcément la copier-coller servilement. Mais regarde, en fait, c'est un annuel. Depuis 83, chaque week-end la pentecôte. Euh, depuis 83, éventuellement, je peux le mettre. La pentecôte, ça parle pas forcément à tout le monde et c'est pas une précision. Puis, de toute façon, après, on commence à arriver dans des les précisions qui sont plus forcément visibles. Voilà. Hum. Retirer dans l'idée aussi. Ça c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire Date de début 83. Ça c'est bon. France. Réseaux sociaux. Si on peut mettre lieu saint lieu aussi, tant qu'on est là. Euh, lieu. Lieu où se situe l'objet, structure, l'événement, c'est ça. En Fait alors, du coup, même s'il n'est pas présent par vidéo, il nous donne de précieux conseils dans le chat. Et donc, Nicolas nous dit que en fait, on accueille Art Rock, mais il y a des imprécisions car on ne gère pas réellement le contenu de la production. Donc, les en fait, les archives des expositions Art Rock sont conservées par l'association elle-même. Ah, euh, intéressant. Euh, du coup, ça veut dire que, euh... mais du coup, est-ce que c'est vraiment considéré comme une exposition ou pas? Vous gérez pas le contenu mais ça se passe quand même au musée j'espère peut-être en tout cas ça me fait dire qu'on peut mettre archivé par. et, part. et euh, il faudrait créer un élément spécifique sur parce que ça c'est que le festival c'est pas l'association oui c'est une exposition au musée donc ça c'est bon j'ai eu peur pendant un instant euh, mais du coup ouais, il faudrait créer un élément sur l'association puis mettre euh, archivé par un rock l'association à moins qu'elle existe déjà, mais un rock, un rock, un rock circus Non, j'ai pas l'impression. Euh, mais voilà, ça c'est des, des précisions importantes et qui sont pas dans le fichier Open Data parce que le fichier Open Data, aussi bon soit-il, euh, nous donne déjà des informations, mais nous donne pas forcément ce genre de détails. Association Wild Rose. Wild Rose. Ah oui, Association Wild Rose mais qui ne doit pas avoir son article Wikipédia et donc sans doute pas non plus son élément Wikidata. On va regarder vite fait quand même. Tant qu'à y être wikidata.org. Ah, il n'a pas copié collé. Il n'a pas l'air de connaître. musicale fédération de l'économie non il n'a pas à faire pour une prochaine il n'y a pas une colonne partenaire au moins dans le fichier de base euh, il me semble à ah, il y a une colonne remarque c'était remarque qu'il aurait fallu que je prenne en compte peut-être qui correspond au partenaire euh... On enlevant le filtre que j'ai mis là et en revenant, du coup, ici en remarque pourquoi je ne vois plus. Voilà, hop là, frac Bretagne, effectivement, ça peut ressembler à un partenaire. Euh, si je mets étoile pour dire n'importe quoi, si on compte. Non. Ah. En coopération avec la folle, en coopération. Ah, effectivement, il y avait une euh, colonne, mais est-ce qu'elle était déjà là au moment où on a récupéré, ou est-ce que je l'ai pas fait attention Parce qu'effectivement, au moins toutes celles où il y a Art Rock, on devrait carrément ou frac Bretagne. Mais euh, voilà. ben après, oui, vu que la colonne s'appelle remarque typiquement, j'ai pas pensé que ça pouvait être. Euh... Bon, la remarque, la, la colonne était déjà là. Donc en fait, c'est juste que moi, j'ai pas compris ce que voulait dire ce fameux. Euh, c'est intitulé remarque ce que ça recouvrait en fait. Euh, une... pas... ouais. Et effectivement, euh, oui, j'aurais pu deviner. avec Philippe Cam, avec la galerie, avec le musée Guggenheim, etc. Il y a une colonne qu'on on peut reprendre je me le note pour une approximation euh, approximation amélioration la prochaine fois euh, voilà on a beaucoup parlé ici là donc du coup je vous ai donné ou pas la requête je ne sais plus oui je vous ai donné la requête tout à l'heure sur le du coup les expositions temporaires au musée d'art et d'histoire euh, donc du coup on a 155 euh, expositions temporaires, ce qui est déjà un, un beau jeu de données. Euh, et ça on va l'appeler du coup type. Et on va essayer de récupérer tout ce qu'il y a d'ailleurs en fait lié au musée. Et donc là normalement on devrait avoir plus de résultats parce qu'on devrait avoir aussi euh, euh, des peintures et peut-être autre chose. Je ne me souviens plus d'ailleurs exactement de tout ce qu'il y a. Et puis du coup type label pour avoir le type label. Donc voilà, effectivement, du coup on est passé de 155 à 438 et on voit des peintures. On veut tu en voilà, exposition temporaire, exposition euh, temporaire. Voilà, on n'a pas de facette nous dans Wikidata, mais on a l'équivalent d'une d'une facette du coup, peinture peinture. Ah on a un triptyque aussi, ben voilà comme quoi vaut toujours mieux explorer les données parce qu'on découvre des choses qu'on voilà puis après des échos euh, donc ça c'est pour vous donner la requête de tout ce qu'il y a au musée que je vous transmets puis du coup moi, ce que j'aime bien toujours faire aussi c'est un groupe by euh, type label et du coup on prend le type label et on peut faire un compte count euh, le nombre d'items on va l'appeler compte tout simplement, et puis on peut en faire un joli diagramme en bulle. Donc là normalement il n'y a que trois bulles, dont une minuscule. Voilà. On voit qu'on a beaucoup de peinture, quelques, pas mal d'expositions temporaires et un triptyque tout seul. Euh, hop là, je vais vous partager cette requête aussi. Je vois que H. Charazin, plus vite que son nombre, a déjà créé un élément par l'association Wild Rose, du coup. Il y a un élément qui est pas mal en plus. Ça manque de sources, mais c'est déjà utilisable. Alors attendez, hop là, je repasse sur l'écran que vous voyez à l'écran vous. On a aussi des photos en open data et de l'open content. Je dis ça, je dis rien. Mais tu fais bien de le dire, peut-être que certaines personnes présentes ce soir hein, voudront en profiter. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas. Et donc euh... là, ça je ferme. Et ça, c'est bien le festival. Et donc, on peut mettre organisé par normalement. À moins que tu l'aies déjà mis. Je vérifie de pas faire un conflit. Ah bah si, organisateur. Voilà. On va remercier à Charazin qui a été plus rapide que son nom. Merci beaucoup. Du coup, j'ai même pas à le faire. Euh, donc, du coup, elle le bubble chart de peinture, exposition, euh, enfin de type. Euh, on pourrait faire d'ailleurs, euh, du coup, demander euh, uniquement les peintures. Et les peintures ont normalement un artiste, un créateur, je sais jamais comment on s'appelle, créateur. On va l'appeler créateur, du coup, ça sera plus type label, mais créateur label et créateur label. Et je me suis planté quelque part, pourquoi il veut pas créateur? What? Zéro résultat? Mais attends. Ah oui, mais du coup, si je demande, euh, là, si je fais ça, toutes les peintures bah. ah mes peintures, la pratique artistique, pas la peinture, l'objet, suis-je bête? On vient en arrière et on met donc euh, tableau, Comme ça, je mets, peinture, herbe artistique. Voilà, est bien que ça marchait. Donc là, voilà, on a 169 euh, artistes qui ont euh, qui sont dans les collections du musée de, de Saint-Brieuc. En premier, d'ailleurs, on a Jacques Aragonès de Faria avec 9, Yvette Florio avec 4, Emma Erlande. Alors, moi, j'ai une bulle qui apparaît, je ne sais pas si vous voyez la bulle de votre côté. Je vais vous partager la requête, vous allez voir comme ça, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Du coup, Nicolas nous partage, nous parle du fond Kerévert avec tous les tifs HD accessibles en 3IF. Waouh, classe! Et nous donne le lien. Alors, est-ce que le lien n'est pas passé? Euh, moi, je le vois, mais c'est peut-être parce que moi, je sais ma chaîne. Euh, pouf, pouf, est-ce que je peux mettre le lien plus court? Non. Dommage. Euh, donc du coup, oui, c'est un jeu de données où effectivement, je vois à chaque fois un intitulé qu'un un numéro d'inventaire, un lien vers un fichier HP. Euh, en 3F, j'imagine, d'accord. des images euh, anciennes de Saint-Brieuc. Ou pas Saint-Brieuc d'ailleurs. Euh... Attend, attends, Acharazin nous demande comment on est l'objet social d'une association, euh, mais j'en ai aucune idée. On va revenir deux secondes dessus avant de retourner dans les collections parce que domaine d'activité plus 101, oui, je suis d'accord. Alors, domaine d'activité loisirs, ok, domaine d'activité art rock, il euh, n'y euh, a pas organise plutôt organise. Organisateur, organisé pas, il y a pas mal de trucs dans l'autre sens. Euh, responsable de, non, c'est directeur de thèse, rien à voir. Non, euh, bah, domaine d'activité, faute de mieux, je pense que c'est pour la raison sociale, ça passe. Retournons à nos moutons et à nos tableaux. Donc Nicolas nous précise que Carré vert c'est une photographie de Saint-Brieuc, d'accord. Donc il y, a une, il y a des églises que je ne connais pas, Saint-Brieuc ont peut-être disparu depuis d'ailleurs. Et donc c'est photographie de sa famille, de Saint-Brieuc, de sa famille, des pratiques locales. Photographe amateur, Et amateur dans le sens qui aime. Il n'y a pas de Les HTTP c'est bizarre. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont intriguées par les HTTP et je... Ah Je viens de les voir sur moi à l'écran. HTTP. Effectivement... Euh... Effectivement, il y en a plusieurs. What Si on repasse en mode non pas bu bulle, mais... Ok. Effectivement, il y a des choses super chelou là. C'est parce que c'est... Oui, ben évidemment, il connaît pas. What is this? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, je suis jamais tombé sur ce de... sur genre d'erreur. Je suis jamais tombé sur une RL qui commence par well known. J'ai le soupçon que ça soit quand on indique euh, auteur aucun. Mais c'est pas ce genre d'URL qui nous renvoyait du tout avant. Euh, donc on va rester sur le constat chelou et passer à autre chose. Il connaît pas pourtant s'écrit wellknown. Mais je sais pas du tout ce que c'est ce wellknown. Si je tape juste wikimandia wellknown, il ne connaît pas. Et si je vais hein, sur notre ami Google pour lui demander ce que c'est que. Well known, puis une URL qui commence par un, enfin un point, hein. aucun résultat. Bon ben, bah, c'est peut-être juste un bug temporaire. Je pense que c'est plutôt dans le Sparkle qui génère ça. Euh, ok, euh, on pourrait filtrer. Ouais, étrange. Je ne sais pas. Euh, je voulais partager oui, je l'ai partagé. Enfin, je vous ai partagé un lien tout à l'heure. Oui, c'est ça. Euh, et donc là, où ouais, est-ce que j'ai Moi, j'aime bien faire sous, sous, sous forme de diagramme en bulle. C'est joli. Mais on peut aussi faire des diagrammes en barre. Et donc là, on a les noms et on a donc les fameux HTTPS qui sont là et qui nous pourrissent le truc. Mais on a des noms. Alors, le diagramme en barre, c'est problème, c'est que ça fait une barre par artiste et pas forcément très lisible. Donc on va profiter puis comme ça on va se gérer les http having compte supérieur à 1 strictement et du coup on aura on va couper en fait tout cela qui ne sont présents qu'une fois pour avoir quelque part les artistes les plus courants donc voilà je suis en bulle encore et si je mets en euh, pourquoi il veut pas me proposer Bar Chart. Voilà. Et donc là, on a que les bah, entre guillemets les plus célèbres, ou en tout cas les plus souvent représentés dans la collection, de ce que connaît Wikidata. Tout nos, qui, Nicolas nous dira peut-être qu'il en manque. Euh, c'est aussi l'occasion de visualiser les données comme ça, de se dire ah mais en fait je vois dans les données que par rapport à mes connaissances c'est pas du tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut faire du coup la visualisation bar chart, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle le graph builder. Et le graph builder, du coup, il y a un petit peu de euh, de, de travail à faire, mais en l'occurrence, c'est assez facile. Il suffit de mettre sur l'axe des x, on dit qu'on met ça, et sur l'axe des y, on dit qu'on met ça. Et donc voilà. Et donc on peut dire euh, non pas des points, mais des bars. Pourquoi il ne les a pas mis dans l'ordre Ah si, mais il l'a mis dans l'ordre. Euh, oui, bon, c'est logique aussi quelque part, mais il l'a mis dans l'ordre alphabétique de, du prénom en fait de la personne. Euh, ceci dit, c'est réglable ça si on veut. Le principal intérêt de ça, c'est que ici vous avez un petit bouton Export qui fait que vous avez un code en syntaxe um, Vega d'ailleurs, Vega Specification comme il vous l'a dit ici. Et ce code est réutilisable dans un article Wikipédia. Dans la pratique, c'est l'inverse. Plus les collections sont nombreuses, moins les artistes sont connus. Euh, c'est vrai que Léonard de Vinci est très connu avec une collection pourtant très petite. Bon, ça donne une idée de la représentation plus que de la célébrité. Donc là, euh, je vais peut-être pas enregistrer parce qu'il faudrait que je vérifie deux, trois trucs. Mais en théorie, je peux aller dans le code ici, mettre graph. Le code que je viens de copier-coller depuis euh... depuis comment ça s'appelle depuis bah, le la... quoi les services, là j'étais. Et là, vous avez sous vos yeux ébahis ou pas, pour ceux qui connaissaient, vous avez les artistes avec euh, la mise en forme, etc. Et euh, vous avez toute la main en plus ici sur euh, tout ce que vous voulez. Euh... Voilà, par exemple, les barres ici font 21 pixels. Si je les veux plus grandes ou plus petites, euh, voilà, je peux mettre 15 seulement. Et au lieu d'avoir 21, j'aurais quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus fin. Alors non, là je me suis trompé dans le paramètre. On va rester sur 21, ça doit être ça que je voulais faire. ce Scale... Ah non, c'est l'échelle. Bon, il faut connaître la syntaxe vega, mais on peut la retrouver. Là, c'était ici, distinct, etc. Ah oui, mais là on a une formule qui divise la largeur totale pour avoir la. Alors effectivement, la taille du code est ben... Voilà. On a surtout la partie importante, c'est qu'ici il récupérera la partie euh, de Wikidata via une requête Sparkle. Donc si je change les données Sparkle, il me les mettra à jour ici aussi. Euh, bon, après il y a du code effectivement qui dit des choses et autres. Mais en fait, c'est tous les codes de mise en forme. De dire que par exemple il faut que ça fasse 400 pixels, etc. etc. Ah voilà, oui, 20, ça doit être celui-là. Si je mets 15 ici, j'ai des barres plus petites et aérées normalement. Voilà, on peut faire ce genre de choses. Euh, on a aussi la main d'ailleurs pour ordonnancer un field compte value. Là, on peut changer la couleur des barres et je ne sais plus où après. Mais si on voulait, du coup, euh, je réfléchis s'il y a une opposition à le faire, parce qu'en plus, ça c'est un cas qui n'a pas été statué par la communauté. On est dans une phase de non-droit. Euh, tout, tout, tout créateur. Alors, ce qu'on va faire, si. Euh, titre. Là, je peux le changer à la main. Euh, euh, Artiste par nombre d'œuvres. Si je change comme ça, est-ce que ça casse tout Est-ce que ça compte Non, voilà, ça change le titre en bas. Artiste, euh, est-ce que c'est bien ça Artiste par nombre d'œuvres et œuvre au pluriel. Du coup, c'est mieux. Euh, je pense que je peux intégrer ça dans l'article. Euh... Voilà, on peut-être mettre un centre pour que ce soit plus joli. Et puis, un euh, jour, un euh, diagramme. Voilà, c'était juste pour vous faire la démo. Je sais pas si ça restera et si je le laisserai, puis je le retravaillerai à tête. Mais voilà, ici, quand vous êtes dans collection, vous avez non seulement les vues, mais vous avez aussi quelques. Bah, ce, ce graphique. Et là, j'ai fait un graphique comme ça, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Comme je disais, euh, euh, on pourrait récupérer le genre dans la requête Wikidata. Est-ce que je peux faire ça simplement ou est-ce que je vais me perdre dans autre chose Créateur. Ou euh, on va mettre euh, date de naissance. Ça, je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Naissance. Date. Je vais récupérer seulement l'année de la date de naissance. Que je vais diviser par 100 pour avoir le siècle as un siècle comme ça et du coup si je divise par 100 il faut que je fasse un floor pour arrondir vers le bas est-ce que ça ça marche ok si je passe en mode table là, si j'oublie de le demander ça va pas aller très loin aussi euh, donc attends je vais pas appeler date je l'ai appelé siècle Siècle, siècle, ah, il se perd dans les trucs. Avec ah, l'essai de me compter en mode de, voilà. Une autre raison pour laquelle j'aime bien utiliser Vega, c'est que le bar chart, voilà. Typiquement, il y a deux chiffres, il sait pas lequel utiliser, donc euh, il se plante. Euh, ce qui permet d'ailleurs de voir que tout le monde est du 18e euh, siècle, plus ou moins. Donc il y a un peu de 19 et 16, 17, mais voilà. Alors que quand on est dans Vega, graph builder ici. On peut lui dire très clairement, je veux à partir du x, voilà, et que en y je compte comme ça, je veux une barre et pas des points, et je peux dire couleur en fonction du siècle, et on a une couleur en fonction du siècle du coup, 19 vert foncé pour le moderne et euh, vert clair pour les plus anciens, et on a la main d'ailleurs sur les couleurs, hein, je ne sais plus comment, soit ici, soit à l'export après. Mais du coup, je vais refaire un export de ça, c'est plus joli. à plein. Et euh, homme-femme, euh, pourquoi pas, mais effectivement, on va éviter le bleu rose, je suis complètement d'accord. Et euh, je pense, en ayant regardé vite fait qu'en fait, il n'y a que des hommes, donc euh, je trouve ça toujours un peu triste euh, de mettre euh, en avant que, bah, ah finalement, on n'a que des hommes. Euh, donc euh, voilà, ça ne sert à rien. Donc là ça marche. Oui ça marche. Couleur par siècle de naissance de l'artiste. L'artiste. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la faire le siècle de naissance. Je savais qu'il y aura un petit peu plus de diversité que.. Ben, voilà. Et en plus, oui, voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Je sais pas pourquoi on ne l'avait pas vu ici. Non, ici, il s'en fiche. Il ne veut pas nous le donner. C'est parce que je l'ai pas vu. Ah, si, il le met là. La légende, siècle 16-19. Bon, alors c'est dommage de mettre un dégradé alors que ça devrait être des couleurs, euh, des plages de couleurs, et voilà. Deux, trois artistes femmes dans la liste à vue de nez. Bah oui, c'est pour ça que c'est pas pertinent. Euh, Adrien, Alfred, Alfred, Arthur, Alfred, Victor, André, Armand, Edmond, Emma. Il y en a une ici. Donc voilà, on en a fait dix pour en avoir une. Francesco, Gabriel, Georges, Giovanni, Jacques, Jean-Louis, Joseph. C'est vraiment que des hommes, quasiment. Donc euh, voilà, je me suis dit que par siècle ce serait plus plus pertinent. Euh, voilà un exemple d'intégration. On peut faire des choses très intéressantes. Et R1 nous dit c'est pas très éco-friendly. Non, ça envoie une requête à chaque consultation. Il y a un peu de cache. Euh, ça évite de, de faire une requête exactement à chaque fois de consultation de la page. Euh, et l'événement qui est figé, bah, ceci dit, il y a des nouveaux tableaux qui peuvent rentrer dans les collections du musée, donc ça peut être intéressant de le mettre à jour. Hein. Les musées peuvent être absorbés d'ailleurs l'un par l'autre et les collections bouger parfois. Ok. Euh, et et l'Oden nous disait à la taille du code. Souvent, c'est pour ça qu'on le met dans une soupage et qu'on appelle juste la soupage pour que le code de la page elle-même soit plus beau. Je vois le temps passer, nous dit Nicolas, et j'aimerais vraiment bien le tableau des expositions dans la partie exposition temporaire. Alors, oui mais non, parce que là, autant ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi je bouge trop vite Excusez-moi. Euh, ça, il n'y a pas eu de décision de la communauté pour l'autoriser ou l'interdire. Donc, je me suis permis de le faire, même si on est un peu dans une zone grise. Euh, les tableaux, ils se font avec l'hystéria Et là, par contre, la communauté a assez clairement euh, émis son désaccord. Donc, on va le faire en deux étapes. On ne va pas faire directement dans l'article. En fait, on va passer dans l'onglet discussion. Euh, je l'avais pas déjà fait d'ailleurs. Non, je l'avais pas déjà fait. On va ajouter un nouveau sujet euh, liste des expositions temporaires depuis Wikidata. Et on va utiliser le modèle qui permet de récupérer pour faire un tableau. Qui est-ce que je pense que tu veux d'ailleurs hein, Corrige-moi, Nicolas, si c'est pas mystérien. Euh, liste Wikidata, comment il s'appelle on va rechercher le tableau des expositions. Oui, c'est ça. Euh, bah, pourquoi la communauté a décidé En plus, c'est une décision qui date quand même maintenant il y a pas mal de temps. Je ne sais pas, mais peu importe parce que on peut demander l'appel automatique dans le page de discussion et faire à la main un copier-coller parce que le code qui produit du coup ressemble exactement à un tableau wiki. On peut le réutiliser sans problème. Ça évite en fait c'est la peur que le robot passe un peu trop souvent et euh, trop mal. Est-ce que d'ailleurs il fait tant. Temps temps. Donc voilà le modèle il s'appelle WikidataList. Je vérifie que c'est bien celui-là. Oui c'est bien celui. Oui, bien celui Je vous le mets ici. Euh, si on a le temps tout à l'heure on regardera la prise de décision exactement. Euh, et du, du coup ça s'utilise de cette façon-là. Il y a WikidataList trois petits points ça sert à rien c'est ce qui est rempli, la zone qui remplira pour vous et wiki liste 1 donc on le prend on le met ici euh, les trois petits points comme je disais ça sert pas forcément et donc là où c'est subtil c'est que oui il faut que ça s'appelle item forcément et donc du coup l'avantage c'est que tu as déjà fait la requête pour moi donc je peux la reprendre où c'est qu'elle était ici Ici, il des expositions, c'était celle-là. Modifier le Sparkle. Exposition temporaire. Et éventuellement, s'ils ont une date de début, une date de fin. Et au musée de Saint-Brieuc, c'est bien ça. Donc, j'ai pas besoin du service, par contre, pour le coup, ici, mais je peux prendre ça. Donc, je prends la requête. Je la mets ici dans le champ qui s'appelle très opportunément Sparkle. Et après j'ai différents paramètres que je peux mettre. Euh, il y en a plupart qui sont facultatifs. Le seul qui est important, colonne. Définit les colonnes que l'on veut afficher. Donc du coup, ce qu'on veut afficher, c'est euh, bah, item label. Euh, voilà. Et du coup, il n'y a pas le point d'interrogation. C'est juste avec une virgule qu'on les sépare. Si je me souviens bien, ça doit être quelque chose comme ça. Euh... On peut mettre label tout simplement. Ça doit être ça. Label début fin. D'ailleurs, deb c'est vraiment court. J'aurais pu l'appeler début en entier. Ça sera plus parlant pour les gens. Voilà. Euh... Bon, ça marche pas toujours du premier cas, donc je vais faire une sauvegarde comme ça. Et si ça marche pas, on va voir. On va corriger au fur et à mesure. Je ferme les onglets qui servent à rien en trop. Voilà, ça va être plus simple. Et donc au départ, il nous met rien. Il nous dit "Voilà, cette liste est mise à jour périodiquement par un bot avec les données de Wikidata". Et donc on peut forcer la mise à jour. Il nous emmène dans une page externe. Finalement, ne rame pas trop. Voilà. Trying. Done. Last line. Ok. Retourner. Et ça a marché effectivement ça marchait partiellement donc ça a marché dans le sens où ça nous a fait une liste ça nous a récupéré les titres ça nous a mis le lien vers un... Wikidata si on voulait ok ça c'est bon par contre début et fin il s'est perdu dans les dans les trucs alors est ce que c'est moi qui me suis planté quelque part query.wikidata Voilà on a bien début et fin. Ah oui, il thème la belle, je l'appelle, mais il ne sert plus à rien. Donc on va l'enlever dans le doute. Et début fin, début fin, Là, ça marche ça. Début, début, fin, fin. Euh, du coup si je retourne sur le modèle wikidata list, wikidata list c'est ça qu'est-ce qui nous dit date de début ça marche ok c'est chelou Alors on va du coup on va encore simplifier la requête parce que lui il n'a pas besoin de tout récupérer le robot peut se débrouiller derrière on va l'enlever comme ça et puis du coup, on va l'appeler comme on est quand Ils ont fait exactement la même chose là. P580, P581, 1, 2. Et puis donc P580, je vais l'appeler début. Et celle-là, je vais l'appeler fin. Euh, puis on peut mettre éventuellement P921 sujet, puisqu'on a vu qu'on l'a mis tout à Si je mets une virgule, ça va pas marcher. Par contre. Voilà. Ça, c'est bon. Euh, test 2. Et puis, du coup, bah, reforcer la mise à jour. On retourne sur la page. Et là, ça marche. Oui. Donc, avec les dates. Et avec Art Rock. Ok. Ça, c'est cool. Euh, par contre, et une des raisons pour laquelle, justement, les gens sont un peu râlés contre ce ce robot qui fait les listes c'est que euh, il n'est pas capable de mettre en forme les dates euh, il est obligé de vous donner les dates sous ce format là euh, si je vérifie mais euh, date euh, évidemment je pars à la documentation comme ça va bien format c'était sur la page de discussion, mais je ne sais plus en tout cas, c'est indiqué quelque part. Et je il me semble que ça n'a toujours pas changé. D'ailleurs, on voit la réaction de communauté. D'ailleurs, qu'on avait tout à l'heure, il y a eu un débat où des gens voulaient supprimer ce modèle. Voilà. Euh. Ceci dit, du coup, là, on peut faire un copier-coller et en fait, toute la partie qui est au milieu là. Euh, entre le Wikidata List End et le Wikidata List du début. C'est un simple tableau, donc je peux aller dans la page article, dans exposition temporaire, et puis ici modifier et ajouter la liste. D'ailleurs, je peux en profiter pour mettre OK, Wikidata avec un W capital en open data et sur Wikidata, hop là. Et liste listes des expositions temporaires, Même si c'est évident, on va le rappeler. Voilà. Et trier par date de début, bah ça c'est pareil, c'est pas fermé, mais euh, vu qu'il ya a une, une petite fonction ici pour trier, ça sera. Euh, parce que, à moins que je mette ici... Euh, non, ici, sorte. J'ai trop d'onglets ouverts, encore une fois. Sorte sorte la clé. Ah, on peut faire en fait. J'ai été médisant. Ça, il peut le faire. J'ai été médisant. Si je mets ici, du coup, sorte P580. Test 3, du coup. Si, si, s'est trié, il faut le mettre par une sorte. Merci. J'avais trouvé entre-temps. tourne et ce qui nous est bien trié 1943 voilà donc là c'est ce code là que je copie en fait hop là et du coup je vais le copier coller au bon endroit hop là ici 1943 et effectivement ce qu'on dit dans le chat c'est que ça s'arrête à 2018 est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas plus loin dans le fichier open data vérifier euh... 2019 par exemple si je mets ici non et si je mets 2018 j'avais bien réparé donc euh, ça vient du. il faudra mettre à jour ce dossier euh, ce fichier open data et on pourra mettre à jour ici après donc. Voilà. Euh, et puis là, je peux sauvegarder plus tableau. Donc, c'est pas parfait parce que euh, ce que je vous disais, c'est que ça vous oblige à faire une étape en plus, de le mettre dans la page de discussion et de faire copier-coller après. Mais c'est quand même euh, assez pratique, euh, surtout qu'en plus après, il suffit par exemple de suivre la page ici, et vous serez averti à chaque fois que le robot passe. Et vous pourrez voir dans l'historique, d'ailleurs on voit ici que le fameux Listeriabot bot il repasse plusieurs fois pour mettre il un... nous dit c'est d'ailleurs pour ça que c'est meilleur un format de date comme celui-là pour trier. Alors sauf que normalement le, le fameux là, le fameux bouton de tri ici. Il est suffisamment intelligent pour savoir trier même quand les dates sont souvent enfin entre le format stocké et le format affiché. Je crois que les tableaux ah ou pas en fait peut-être à vérifier. Je vous redirai ici la semaine prochaine. finalement il devrait être capable de savoir le faire en tout cas. Euh, quel conseil pourra donner Alors ça c'est une très bonne question que tu me poses. Je vais regarder ce fichier tant que j'y suis, que j'ai refermé pour la troisième fois. Euh... Ben là, le champ remarque là où il pourrait être euh... si c'est vraiment que des partenariats ben on pourra mettre l'appeler partenaire, ça sera toujours plus simple euh... peut-être que on peut mettre d'autres informations Je ne sais pas s'il y a d'autres informations à mettre que vous disposez. La salle, par exemple, est-ce qu'il était au premier rez-de-chaussée ou autre euh, à voir. Mais en tout cas, ouais, moi, la remarque que j'ai évidente, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure, c'est que euh, bah, si c'est des partenariats, il faut que ça soit. Euh, enfin, si dans cette colonne, c'est vraiment partenaire, il faut le mettre le partenariat. Euh, identifiant unique ce serait bien aussi d'indiquer mais alors comment je remonte une fois que je suis ici masquer les filtres afficher les filtres masquer alors, on va repartir sur la page d'accueil de datarmore ici je fais une recherche ici exposition temporaire musée ah oui sujet principal ou thématique dont on parlait tout à l'heure serait une bonne idée l exposition il connaît pas l'exposition plurielle ou être que musée il pas ça, bon. je crois qu'il n'y que trois ou quatre jeux du musée donc on va le trouver vite euh, export export le fond bailli il ya plusieurs fonds fonds de cartes postales donc tout ça c'est des fonds effectivement quand des images si vous êtes intéressé par le sujet, il faut pas hésiter à regarder. Euh, pourquoi je trouve pas exposition temporaire Serais-je fatigué euh, Exposition, on va mettre au pluriel peut-être. Parce que quand on arrive sur une page, normalement on a une page de doc au départ. Ville de Saint-Rieur, ville de Saint-Rieur historique des expositions, pas temporaire, c'est pas dans le titre temporaire, peut-être que ça devrait être dans le titre et description. Voilà, c'est ce bouton là que je voulais euh... ici dans la description. Ça pourrait être bien de mettre plus de choses. Peut-être bah, déjà faudra changer le 2018, hein, forcément. Enfin, je sais pas si tu vas écraser le, ce fichier de données ou si tu vas en mettre un autre. À côté je pense que ça peut être à la place en plus euh, mais du coup ce serait bien d'indiquer aussi peut-être voilà euh, brièvement un hein, titre début fin bah début par exemple on pourrait dire que le format de date est x y puis remarque euh, voilà identifiant c'est pour ça que j'y pensais peut-être dire ce que c'est et les ID ne sont pas conservés mais en même temps je sais pas forcément à quoi ils servent ces id donc euh, donc, euh, ah ils sont générés par le portail peut-être, hein, c'est pour ça. On va voilà, peut-être travailler sur la description en amélioration pour une prochaine fois. Quoique euh, c'est déjà pas mal un hein, titre. Exposition temporaire peut-être pour. Euh, Généré par Armor. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Euh, voilà. Euh, bah du coup je suis fort euh, contrit de ne pas avoir pu. Hein, vous partagez en visio avec avec Nicolas. Vous aurez eu deux Nicolas pour le prix l'un. Hum. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. N'hésitez pas, des remarques, des commentaires. Je vais repasser un peu en face caméra éventuellement. Vous voyez que la nuit est tombée. Clermont-Ferrand au passage. Hum. Nous on lève la main, bah vas-y pose ta question, n'hésite pas. Euh, et puis du coup on fera des tests, ce n'est que partie remise je pense, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire avec le musée de Saint-Brieuc, il y a toujours des bonnes idées, donc euh, je pense qu'on peut faire des choses. Euh, faudra juste qu'on s'y prenne à l'avance et qu'on teste le système. Euh, voilà. Alors, le problème, c'est que je parle et qu'il y a à peu près 20 secondes de avec ce que je lis quand vous m'avez entendu. Donc, du coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont une dernière question à poser éventuellement. Que ce soit en rapport avec d'ailleurs ce sujet-là ou un autre, un autre sujet. Il hein. ne faut pas hésiter. Ah, ben bah, voilà une très bonne question d'Erwan qui va nous permettre de conclure. Ah, ben non, deux questions. Ah, ben, deux très bonnes questions. et eh ben, on repasse face Sparkle, enfin, espace écran d'ordinateur. Query.wikidata.org. Euh, ben non, je, je copie le lien que m'a donné Rwan, que je joue dans Query Service. Alors, du coup, exposition temporaire en France avec un lieu éventuellement si le lieu a des coordonnées une date de début une date de fin ok donc ça repart de ce que j'ai dit et du coup la question exactement que je me trompe pas c'était comment on fait pour voir les expos en cours euh, alors déjà il va pas falloir mettre optionnel faut mettre directement date de début parce que si tu veux savoir qu'elles sont en cours elles ont forcément une date de début et si elles sont en cours, elles n'ont pas de date de fin. Donc à la limite, il faut mettre minus date de fin. Maintenant, euh, même en mettant juste minus date de fin, ça ça nous donne quoi ça déjà Voilà, je me suis présenté quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait euh, Oui, item. Date de fin. Donc ça, ça nous donne toutes. Oui, non, faut que je laisse la date de début quand même. Item, date de début et item, date de fin. Voilà. Donc Ça, ça nous donne les 50 quand une date de début, une pas de date de fin. Et là, par contre, ce qui est étrange, c'est qu'il y en a qui, pour la date de début, ont voilà. celui à 1937, à mon avis, c'est que quelqu'un a oublié de mettre la date de fin. Donc, c'est une expo qui est enfin nature, c'est expo temporaire. Ouais, non, c'est pas une expo temporaire. Hein, si elle a commencé, euh, une expo au musée des beaux-arts de Nancy. Mais je suis très certain qu'il devrait y avoir une date de fin. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire ici, c'est mettre un petit, par précaution, filtre... Euh, bah le deb, du coup, comme je disais, qui est supérieur... Enfin, on va mettre la hier euh, Supérieur à 2000. Je pense qu'il n'y a aucune, même temporaire, pour 20 ans. C'est plus vraiment... Hein. Voilà. Donc ça, ça nous donne déjà plus que 24 résultats récents. Et on peut avoir une date de fin dans le futur. Ah! Oh! Hum. Très bonne question. Hum. Donc, il faut. Soit pas de date de fin, soit s'il y a une date de fin, qu'elle soit dans le futur. Oh là. Hum. Ouais, euh, je vais pas m'embarquer là-dedans dans le dernier quart d'heure. Je vais prendre d'autres questions qui est aussi intéressante d'ailleurs. Je vois qu'il y a d'autres commentaires. Donc je vous donne celle-là. Ça vous donne déjà une bonne idée d'expo actuelle. Même si effectivement euh, euh, il faudrait aller plus loin pour tenir compte des expos dans le futur. Mais je ferai pas ça ce soir. Désolé. Euh, Dalf73 nous demande, non, non, nous indique que à propos des well known ça correspond à des valeurs inconnues en gris non cliquable exemple voilà euh, je vais juste montrer l'exemple de l'exposition et puis pourquoi du coup le tableau autour de ces sons ok joli tour au passage euh, voilà créateur inconnu rôle de l'objet anonyme on est vraiment obligé de préciser ça et du coup vous met dans si ça vous intéresse la requête pour les filtrer je vais la regarder juste rapidement donc hop là créateur hein, tu veux un filtre comme ça ça marche effectivement il euh, y avait une autre façon de faire dont je me souviens jamais évidemment dans les exemples de requêtes. Bon, je ne sais plus évidemment. C'est pas WDNO. Hum, non, c'est pas ça. Hum. Non, no, c'est pour no value. Là, c'est pas no value, c'est valeur inconnue. Um, Démontrer Ah, voilà, c'est ça. Ah, filter is C'est ça. Donc, voilà, lui avait mis cette ligne-là, qui est techniquement correct qui fait le boulot, mais celle-là fait le même boulot euh, plus proprement et plus simplement. Donc là, on avait 125, et si je fais ça... Ah non mais c'est le contraire si je fais ça il me donne que les inconnus euh... c'est le contraire que je voulais faire voilà filter voilà point d'interrogation en négatif filter point là. voilà comme ça euh, moi, je préfère cette syntaxe-là parce que euh, la syntaxe que Dalf nous a donnée et qui marchait présupposait l'existence d'un qualificateur qui n'est pas forcément toujours là. Au moins, avec ce filtre euh, is some value, on est sûr qu'on les exclut tous. Rôle de l'objet, nous dit H. c'est quand la valeur principale anonyme a été remplacée par valeur inconnue par un robot. Ok, je vois la logique. Je suis pas sûr d'approuver totalement, mais ok. Et Juste donc, du coup, pour finir la requête de l'Ouzona, on peut avoir les Q entre 200 et 100 mille hum, Oui, je ne suis pas sûr de savoir faire ça de tête comme ça, mais on va tenter. Select, hum, non, on va pas pouvoir faire ça en fait. Je suis en train de réfléchir parce qu'on peut faire item, hum, prof value, ce qu'on veut. Et puis après, faire un filter string de item qui va nous récupérer l'identifiant égal Q200, Q par exemple. Si je fais juste ça, est-ce qu'il va vouloir le faire Alors Si c'est un string, il faut que je le mette entre cotes. Mais juste ça, déjà, ça va être vachement lourd. Hum. Il va pas vouloir. Euh, bon, je vais le laisser tourner pour voir si ça tourne. Euh, ceci dit, je sais que Q42 c'est Douglas Adams, donc je sais que c'est un être humain. Donc je peux réduire ça en un peu si je fais ça. Ça, ça n'a pas marché. Ok. Filter. Euh... Et là il les donné trois êtres humains. OK. WDTP31. Voilà. Il me donne trois êtres humains. Et si je fais. Après faut voir sous quel format sont les. games ça pas l'air de marcher non plus. Et là voilà, limite de temps requête atteinte. Donc, ça, ça marche pas. Et si je fais comme ça, mais au lieu de faire un filter. je vais faire un bind string de item as okay. link. Ah, ben bah non, mais il nous donne. Je suis bête. Q machin. Ok, donc il faut que je fasse. Donc, ça, ça marchera forcément pas. On va recharger. Il faut que ça soit ça. Donc ça ça va marcher ou pas oui le, le limite je le mets juste pour tester là oui tu as raison je devrais prendre un chat un exemple chat donc là on a tout un tas de chats on va essayer de faire un filtre euh, là dessus euh, on va faire un bind de string de l'item euh, url on va l'appeler et après euh, sparkle euh, non pourquoi je fais ça faut que je fasse là sparkle euh, sparkle on a un replace oui on a un replace c'est beau ça un replace etc etc ok et du coup du c'est coup, replace etc donc, on va le mettre autour replace et c'est une virgule donc c'est dans la chaîne abcd remplacer b par z ça nous fait à z ok donc on va remplacer toute url par rien Et ça ça devrait être l'ID plus ou moins et après on devrait pouvoir filtrer l'ID donc là on a nos chats avec ah raté. un petit mais non pas Q23 voilà donc là on a l'ID je peux même remplacer le Q à la limite voilà replace et là j'ai bien un chiffre et donc là du coup je peux filtrer pour ces chats donc celui-là c'est bien voilà on a le chiffre là et je peux faire filter id inférieur à 1 000, 10 000 par exemple mais il y en a pas c'était quoi 100 000 que j'ai vu un million non je me plante quelque part supérieur à 1 ok ah oui mais parce que là du coup ça c'est une string euh, c'est une string, c'est une string. Comment je refais de. Euh... Évidemment, je vais pas le retrouver. Fonction string, ok. Et l'inverse pour transformer en numérique, comment c'est en faire un chiffre on est d'accord on est complètement d'accord euh, sauf que évidemment je vais pas m'en souvenir string ok string string string function string ok Alors, sparkle convert integer voilà sparkle comment il fait ok c'est moche mais ça va marcher je vais faire ça xsd integer c'est la méthode dont je suis sûr que ça marche tout le temps comme ça ça va marcher voilà xsd integer d'alph nous donne la même chose à côté voilà supérieur à 1 donc supérieur à 1 200 euh, d'ailleurs à la limite l'xsd integer tant qu'elle fait on peut le faire là hein, ici je fais l'xsd integer de la, du string du machin à zid à plein du coup là je fais ID supérieur à 200. Voilà. Donc supérieur à 200, pas 222. Et ID inférieur à... 1, 1, 1, je sais plus ce qu'on m'a dit, mais je vais mettre 100 000 voisins hasard. On va peut-être. Ah ben non, il n'y en a plus. Du coup. Les chats ils sont des chiffres assez gros en fait. 378 millions déjà. J'ai lu la même page, oui, bah on a tous lu le premier résultat. Mais il y a une façon mieux que ça, ça fonctionne tout le temps dans Sparkle, mais il me semble qu'on a un truc qui est mieux. Voilà, du coup, sur les chats, mais du coup, il faut forcément avoir une ligne qui récupère quelque chose. On peut faire du coup, un extraire l'ID, le chiffre de l'URL, et puis ensuite faire un filtre. Voilà, c'était la requête un peu prise de tête pour finir. J'espère que ça répond à ta question quand même, Louzona. N'hésite pas à me contacter sur Discord, tu sais où me trouver toi. Donc euh, donc s'il y a besoin, euh, on peut s'en débrouiller comme ça. Euh, hop là. On va en finir là, du coup. Voilà. Je ne suis plus du tout bien coiffé. Vous n'avez rien vu. Euh, bah merci à tous ceux qui étaient présents, hein, malgré les problèmes techniques, j'en suis désolé. Et je pense que Nicolas en est autant désolé que moi. Euh, J'espère que ça vous a plu quand même. Euh, moi, tout ce qui est institution culturelle, ça me plaît bien. Donc, je pense qu'on refera des trucs autour des institutions culturelles à l'occasion. Euh... Notamment avec Nicolas, on va refaire des essais pour essayer d'avoir. Une, une connexion qui fonctionne et d'avoir à l'écran avec moi mais je sais que aussi avec euh, euh, au musée des saint raymond à toulouse euh, christelle molinier mes excuses je suis sûr qu'on a encore d'autres choses à se dire éventuellement euh, et euh, je ne sais pas si elle est présente ce soir mais euh, avec nos amis outre atlantique euh, notamment nathalie on a sans doute des choses à faire aussi donc euh, il hum, faudra que je montre ce que j'ai fait avec le musée de Neuchâtel. Ben, ou avec Lyokoil sur le musée de Neuchâtel, une prochaine fois aussi, on se recontacte et on se dit. Hum, voilà. J'espère que ça vous a plu. Euh, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver tous les mardis, mardi prochain euh, sur Twitch. Les vidéos sont stockées sur YouTube. Je commence à reprendre mon retard, donc euh, euh, on devrait pouvoir. Euh, avoir maintenant les vidéos sur YouTube peu de temps après un étudiant sur Twitch. N'hésitez pas aussi à regarder les autres personnes qui font des séances sur Twitch, notamment Alios qui va faire une séance ce soir dans une demi-heure, ou si vous parlez l'anglais, ou si vous comprenez suffisamment en tout cas. On a Rebecca Smirkybeck qui fait des séances tous les mardis et jeudis midi et le vendredi soir on a non le vendredi midi on a de nouveau alios et le vendredi soir on a euh, les suédois qui sont euh, albine et yann euh, qui font des séances souvent euh, d'ailleurs euh, albine fait des séances techniques beaucoup plus avancées que moi je me reprends de ses idées pour faire mes propres séances euh, donc euh, si vous voulez plus de techniques et vous parlez anglais n'hésitez pas à les voir. Voilà, merci beaucoup et à une prochaine. Ciao, ciao